Salut YouTube, c'est Jacker et bienvenue dans cette vidéo speedrun de Super Mario 64. Alors, c'est une vidéo euh, pas comme les autres speedruns, donc là je parle un petit peu avant de lancer, donc en fait euh, je suis sur une vidéo qui a déjà été enregistrée. Cette vidéo en fait c'est pour vous présenter euh, le collectif donc, de la speedrunning machine, où on est euh, plusieurs speedrunners euh, du coup à, à faire des runs de plein de jeux différents, notamment Super Mario 64, mais aussi euh, Metroid. Euh, euh, Pingu, euh, A Story About My Uncle et, et encore plein d'autres euh, en jeux en fonction de, des envies des streamers. Donc mon but c'était un petit peu de vous montrer ça, de vous faire patienter aussi en attendant la prochaine vidéo euh, sur laquelle j'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai pas trop de temps en ce moment et en même temps j'ai fait donc euh, lors de, du stream de présentation de la speedrunning machine qui a duré à peu près 3 heures et je vous mettrai le lien en description, aussi le lien de ma chaîne Twitch si jamais vous voulez y aller. Je, je stream de temps en temps donc sur, sur Super Mario 64. Et donc là, j'ai fait une race contre Thier, donc un, un pote du, de la spinning machine. Euh, une race de Super Mario 64 qui s'est plutôt bien passée. Donc, euh, voilà, je, vais, je vais vous passer l'extrait de ma race, sachant que c'est un extrait d'à peu près une demi-heure sur un stream qui a duré 3 heures donc euh, si vous êtes intéressé pour aller voir le reste du stream allez en description et vous aurez tout ce qu'il faut je risque de pas beaucoup parler pendant, ce, pendant cette diffusion parce que c'était euh, déjà commenté donc, par Axodo, un autre streamer de la Ring Machine euh, qui va euh, donc faire des commentaires euh, je vous avoue que j'ai pas, pas revu le stream depuis qu'on l'a fait donc je ne sais pas exactement ce qu'il va dire, donc je vais peut-être rajouter 2-3 précisions par rapport à ce qu'il dit. Euh, mais je vais essayer d'être euh, de ne pas trop parler non plus et de vous laisser profiter de ce stream. Donc en haut, Zéatir, en bas, c'est moi. Le stream va commencer tout de suite. Merci Ayash Ils ont déjà commencé mais mais, mais non mais ils ont on leur a pas donné le signal non mais oh bon transition largie bon il galère parce qu'il voit pas encore bon, le alors, les, les, les petits filous ont commencé avant avant d'être invité à le faire du coup bon, je vais laisser notre super euh, Régis euh, gérer ça en direct donc Super Mario 64 catégorie 16 stars une catégorie assez classique du jeu donc c'est une run qui opposera Zeatyr à Jaker euh, Zéatir qui a des soucis de voilà c'est bon la capture revient et les deux sont prêts alors, alors Super Mario 64, jeu de plateforme 3D que je pense que tout le monde connaît, disposant d'un large panel de mouvements. on commence dès le début du jeu par un skip qu'on appelle le du Skip, que Jaker a raté et que Zéa Tira a raté également. Si on passe tout à gauche du pont, on a moyen de alors, sauter tout simplement le trigger qui déclenche le, le dialogue avec le Lakitu. Ça permet de gagner quelques secondes. Alors dans cette catégorie, on va récupérer 16 étoiles et vaincre 3, 3, les 3 boseurs. Donc on va commencer ici à récupérer la première étoile dans ce niveau. Parce qu'on ne peut pas accéder aux autres niveaux tant qu'on n'a pas une étoile. Donc nos deux runners vont récupérer l'étoile du champ. Vous pouvez voir qu'ils passe très peu de temps au sol. C'est normal, on est lent quand on court. Et on va plus vite en usant de spéciaux tels que les long jumps ou alors les... Dave Jump, je crois. Je ne suis pas très au fait de... de la run, encore une fois, mais je vais faire de mon mieux. Donc en faisant des grands sur ce poteau, on libère le champ qui casse la cage, et nous permet donc de récupérer cette première étoile. Première étoile pour Jaker, qui a un petit peu d'avance, et Zé attire la récupère à présent. Une fois qu'ils ont récupéré cette première étoile, ils vont pouvoir aller à la Womb Fortress, où les étoiles vont être plus rapides à récupérer. Là, on peut voir côté Jaker. On profite d'avoir une étoile pour ouvrir la porte et on arrive à la room fortress pendant que Ayash troll un petit peu en disant qu'il ne connaît pas. Allez, event de cette soirée, on y croit. Encore un beau match. On ferme à 64, qui était attendu. Là, on utilise l'arbre pour pouvoir monter plus rapidement ici. Des long jam côté Jagger pour pouvoir aller plus vite. Là, on va faire un Side jump, puis un, un wall kick qu'on appelle ça. En gros, c'est un wall jump pour récupérer l'étoile directement. Voilà. Ça tire qui resserre un petit peu l'écart. Donc, un on peu va prendre, de... si je ne dis pas de bêtises, 4 étoiles dans la room fortress. C'était la première des quatre Et à présent, ça va être le combat contre le roi Womp. À cause d'un souci de setup qu'on a. Toujours l'utilisation de petits sauts pour aller plus vite. Et là, on a pu voir côté Jeker une très belle ascension bien jouée sur cette pente. Zatire va tenter d'en faire de même en usant du triple jump. Et le combat contre le roi Monp est plutôt simple. Il suffit de faire des grandes pentes. Quand il tombe dessus, on passe à travers et on lui retombe dessus. Ce qui permet un combat très rapide. C'est terminé côté Jeker. Et plus qu'un coup côté Zatir. C'est bon pensé à tirer et récupère l'étoile. Une courte avance pour Jeker, je crois qu'il a dû récupérer l'étoile à 50, on a environ 5 secondes d'avance pour Jaker. C'est un jeu où l'optimisation se fait beaucoup sur les mouvements. Vous allez voir, pour l'instant Jeker a une très légère avance mais qui est sujette à changement à tout moment. Donc on utilise encore une fois cet arbre afin de grimper plus rapidement. Puisse toujours de la pente, c'est bon pour Jaker et on va gravir cette tour. Là, ça passe bien pour Jaker. Qui récupère donc l'avant-dernière étoile de ce niveau, moins bien pour tirer. Zathir un petit peu de difficulté sur la tour. <rire> ça ne veut pas passer. Va-t-il se résigner à passer normalement Shaker accroît son avance pendant ce temps-là et libère le hibou. Oui, je considère qu'il est libéré de son arbre. Hibou qu'on va utiliser pour rejoindre l'étoile dans sa cage. Ah, il a perdu tellement de temps sur cette tour. Et, pas de c'est chose faite pour Jaker qui a donc une étoile d'avance sur Zeatir. Zeatir finalement, qui récupère donc cette euh, quatrième étoile. Et Jaker se dirige à présent vers Cool Cool Mountain, si je dis pas de bêtises. Donc, Zéatir qui libère le hibou, qui, donne, qui attend le, le mur pour donner lieu à un dialogue assez original. Et il a lâché le hibou. Mais que fais-tu donc, Zéatir alors ici, Jeker et Zéatir vont voir une très légère différence de route. Jeker va prendre euh, cette étoile qu'il tente euh, à présent en premier. C'est une aptitude puisqu'il a assez de mal sur euh, cette étoile. Et de fait, qu'il graine, bah, c'est mieux de faire passer les choses dures avant. Que bah, c'est plus frustrant quand elles sont à la fin. Donc, il doit faire deux sauts, puis un kick pour se réorienter sur la plateforme. Voilà, c'est bon. C'est bon pour Jeker. Zéatir, lui, qui a fini la forteresse Womp. Encore un beau ball kick pour Jaker qui récupère sa sixième étoile. Donc ouais, vous allez pouvoir voir, Zéatir qui, lui, ne va pas ne va pas récupérer cette étoile maintenant. Il va attendre à la récupérer un petit peu plus tard. Je crois que là, nos deux runners vont donc essayer d'avoir la même étoile, si je ne dis pas de bêtises, à savoir celle du pingouin. Donc, nos runners vont attraper ce petit pingouin et essayer de le ramener à sa maman. avec un sous ah, pas forcément bol. évident. Pas de bol du côté de Zeatir. Et oh là là, c'est dommage pour Zeatir. Oh, j'ai fait deux gold quand même. Le pingouin et la tour. Zaatir en petite forme sur ses drones pendant que Jacker prend. Oui j'ai dit Jacker, j'assume. <rire> Possède donc deux étoiles d'avance. Rien n'est joué car euh, Jacker euh, possède malheureusement des faiblesses sur cette fin de run, sur les différents tricks à réaliser. On a un Zeathire sous pression là. Allez Zeathire, on y croit, on récupère le pingouin. Ça va bien se passer. Voilà, et il l'emmène directement jusqu'à la maman pingouin, c'est bien joué. Et côté, euh... côté Jaker, on a terminé la je course, on récupère la huitième étoile. Jolie pirouette, point de style pour Jaker. <rire> C'était pas voulu. <rire> Et à présent que Jaker a récupéré huit étoiles, il va donc pouvoir euh... ouais. se rendre dans le, le, le Dark World, si je ne dis pas de bêtises. Pas de pour pour trouver pour un Bowser pour la première fois. Une chute malheureuse côté Zéatir. Que se passe-t-il, Zéatir il est plus Tu n'es pas dans ton état normal là. Quelque chose ne va pas bien. Ouais, moi, j'ai été mauvais aussi là-dessus. Et allez. L'entrée dans le Dark World pour Jaker. Les gars, je ne pense pas qu'il ait été intentionnel celui-ci, vu la chute qu'il a engendrée. Pendant que Zéatir, lui, cette fois, c'est bon. va voilà. finir la course. Voilà, j'ai cette fois-ci ça passe. On abuse de permissivité de la pente, si jamais ça se dit. On peut faire des triple jumps sur euh, les pentes. Ah, là par contre j'ai cœur allez, on se ressaisit. Ouais, on J'aurais quand même pas laissé euh, les attires l'occasion de revenir. C'est qui donc va récupérer sa dernière étoile de Cool Cool Mountain. Donc ce saut avec le kick et ça passe bien du premier coup. Zéatir euh, utilise de manière générale des strats un petit peu plus agressives que Jaker sur cette run. Donc, euh, un petit peu comme pour un métro de fusion, Zéatir est un runner qui aime bien utiliser des strats agressives, parfois au, au détriment de la régularité. On espère que ça va lui permettre de revenir dans cette race, pendant que Jaker atteint Bowser. Oh, ça rime <rire> Alors pendant que Bowser, il va falloir l'envoyer dans une bombe. Pour ça, il faut lui prendre la queue et le lancer. Ah, j'ai été sur ce Bowser La, dé la dé voilà, détection bon. des bombes est plutôt permissive euh, sur ces combats. Pas à ce point quand même. Et voilà, ça passe pour Jaker. Pendant que Zatir arrive au Dark World. Il fait tellement mieux le Dark World que moi, Zatir, C'est chaud. Voilà, on, le, on le voit, le Zéatir qui, lui, qui en veut, il veut rattraper, il, euh, il fonce. Pour l'instant, ça se passe bien, espérons qu'il a réussi tout ce qu'il ah, entreprenne. Non, je suis pas fan de cette route qu il rattrape fait. son retard sur Jaker, Jaker qui a obtenu la première clé. Voilà, Zéatir qui profite de ce petit bout de sol marchable pour enchaîner les longs jumps. C'est plus rapide que de courir. Pendant que Jaker donc profite de sa clé pour ouvrir la porte. <coughs> Allez, encore une fois, on abuse la pente, côté tir. On arrive au combat contre Bowser. Okay, là, Pendant que Jaker va entrer dans le niveau du désert dont le nom m'échappe totalement. Afin d'y récupérer une étoile plutôt rapide. On va contre Bowser pour Zéatir oh qu eh, qui se passe bien, il l'a eu du premier coup, bien joué. On a pu voir à quel point les, les bombes étaient permissives. Allez, écoutez, j'ai on essaie d'escalader cette dune, c'est bon. Et à présent, on grimpe la pyramide et on récupère l'étoile. Ça passe. Heureusement qu'il regardait de l'autre côté quand j'ai foiré la pyramide. <rire> Zayatir, donc, quitte le Dark World avec sa clé en poche, comme dans Fort Boyard. Sors, sort, sort, sort. Et Jaker arrive dans l'état de la valente, je crois, ou un truc du genre. Ça. Bref, Allez. il y a la lave partout. Et on veut profiter de damage boost pour, pour euh, traverser le niveau plus rapidement. On peut se permettre de chuter dans la lave. Ah oui, j'ai tellement cru que j'allais mourir. Jaker va tenter de vaincre ce Bill Buzzy rapidement en le faisant tomber dans la lave. Et il a raté son euh, coup de kill. Rapidement, là, c'est oh, il, pas... Pas, il est pas très bien c'est bon, va il se passer? Quel combat impitoyable, mesdames et messieurs! <rire> c'est du coup, vu qu'il y a et... deux secondes de retard, hein. c'est bon. Ça passe pour Jaker, qui a perdu un petit peu de temps, mais qui a au moins réussi sans mourir. Pendant que Zéatir lui récupère l'étoile de... du désert, il rattrape euh, le petit Zéatir. Ça ah, serait que. À un moment, j'avais deux étoiles d'avance. Allez. Pour Jaker, on prend la deuxième étoile de l'étale Lavalande pendant que Zéatir va faire son combat contre le Bilbussy. Donc pour la deuxième étoile, il faut récupérer les huit pièces rouges pour faire apparaître l'étoile, ce qui fera plutôt vite. Que attire, Et hein. voici ah. l'étoile qui apparaît. Zéatir, allez, on lui souhaite un bon combat. Zéatir qui... Euh, ok, je savais pas trop ce qui allait se passer s'il tombait ici. Visiblement, c'est bon quand même. Alors, Jaker arrive dans, dans, dans. Comment tu t'appelles Je vais l'appeler le niveau moche. Ça, ça lui va bien. <rire> Jaker a encore une bonne avance. Et ici, pour récupérer euh, la prochaine étoile. Il va abuser de cet ascenseur. S'il se place bien contre le mur, l'ascenseur peut le pousser à travers le mur. Et voilà, il peut récupérer l'étoile tout simplement. C'est bizarre dit comme ça, il va abuser de cet ascenseur. Quoi, encore de l'avance pour Jaker. Allez, allez, on va, on va voir si ça va tenir. On lui souhaite. Hein. On lui souhaite que tout se passe bien. Il est en bonne pace pour l'instant Jaker. Et Zeatyr a fini l'étale Lavalande et va à présent se diriger vers le niveau moche. Chancla donc, Jaker récupère sa troisième étoile, celle de Toad. Et Très non. difficile, hein, on son split. Étoile la plusieurs. Parler à Toad permet d'obtenir l'étoile, tout simplement. Et Zéatir s'élance pour bientôt le truc de l'ascenseur, qui est probablement un nom junior, Et, Et donc, là, du coup, Jaker, à à c'est bon, c'est bon. Un bon, beau bon, ball kick atteint cette plateforme pour récupérer l'étoile. Quatre guillemets, c'est pas normal que je sois devant lui. <rire> il commande bien, euh, Maxedo. Il connaît pas beaucoup la run en plus, donc... Euh, il a vu que deux, trois rails... Ça... Une étoile de différence, si je dis pas de bêtises, entre nos runners, c'est toujours serré. Hein. Enfin, deux en comptant celle du Toad, mais... Donc elle est plutôt rapide. Et dernière fois qu'on se rend dans le niveau moche pour Jaker, pour cette dernière étoile, c'est anecdotique, pas vraiment d'emploi de trick particulier ou quoi, on va simplement la récupérer. Ah, pourquoi il est tomber dans le trou comme Tout même un wallkeep un que dans ce virage... Oula, ça va me faire mal. Dans ce virage pour atteindre la plateforme. Et ça y est, c'est bon pour Jaker, qui a 15 étoiles. Alors à quoi ça sert d'avoir 15 étoiles enfin, Pourquoi on veut spécifiquement 15 étoiles ah là, là, une chute dramatique côté Zéatir qui lui fait encore prendre du retard. Et côté Jaker, on a maintenant 15 étoiles. On fait donc apparaître un lapin dans cette salle. Lapin qui nous donne une étoile si on l'attrape. Donc on va essayer de l'attraper. Mais l'étoile, en soi, on s'en moque. C'est pas ça notre but. Et voilà, Jaker qui a récupéré l'étoile. Enfin, le, qui a attrapé le lapin, pardon. Donc Zéatir tente une strade plus agressive ici et ça ne passe pas. Allez, il recommence. Jeker va donc utiliser ce lapin, essayer de s'en servir pour couper à travers, euh, travers deux portes. Voilà, il, il a l'air pas mal pour euh, la première, mais il ne peut plus récupérer le lapin, donc il va devoir recommencer. Donc, pour Zayatier, Ça ne veut toujours pas malheureusement. Ce lapin est horrible. Donc, c est, euh, Mario ne veut pas récupérer ce lapin. Côté Jeker, sa main lui passe à travers la tête. C'est un placement relativement euh, précis et l'indice visuel qui permet de bien se placer est l'ombre de Mario qui n'est pas fiché correctement sur émulateur et le Runner joue sur émulateur donc ah, c'est dommage pour Jaker qui avait une belle avance. Allez, on ne laisse pas tomber Jaker. Tout est encore possible. Zatir peut rattraper Jaker peut encore prendre de l'avance. Ah, toujours pas. C'est frustrant. C'est frustrant pour Jaker qui était vraiment dans une bonne place. Ce lapin je me suis souvenu. Et Zéatir sur... récupère sa 15ème étoile, il rattrape Jaker. C'était une des bêtes noires de... de cette race. Oh, bien joué. <rire> je me félicite moi-même. Ça me veut pas pour Jaker. Hein. Je... Ça, Ça me fait mal pour lui. Zéatir s'élance et tente de rattraper ce lapin. J'ai perdu toute mon avance là. Toute mon avance temps. sur mon PB et mon avance Pourquoi sur Zéatir, je ne connaissais pas cette méthode, mais force de constater qu'elle a fonctionné. Pendant que Jaker a passé la première porte, il va pouvoir passer la deuxième, ce qui est heureusement plus permissible, pendant, pendant que surtout il n'a pas besoin de récupérer le lapin de l'autre côté. Donc c'est plus facile rien que pour ça. donc qui a aussi des soucis de lapin, pendant que Avast veut que je redémarre mon ordi, je vais donc lui dire le siècle prochain. Jeker entre dans ce dernier niveau pour récupérer sa 16ème étoile, 16 e afin de débloquer le passage pour euh, le Fire Sea où il trouvera Bowser pour la deuxième fois. Euh, Zéatière, toujours des soucis avec ce lapin. Aïe, je me suis fait mal au genou. <rire> C'est plutôt bien engagé pour Jeker, mais cependant, rien n'est joué. Il y a encore les BNG par la suite, et Jaker a des difficultés sur le BLG. Vous pouvez voir si vous ne me... ouais, Non, vous pouvez pas voir parce que j'ai pas mis à jour la description de la chaîne, mais dans la description de Jaker, sa devise, c'est... On ne peut pas prendre l'ascenseur, plutôt, en référence, donc, au BLG qu'il faut faire dans les escaliers dans ses drones. Ça a été mis à jour maintenant. Attire en difficulté aussi sur ce lapin On manque une très belle pirouette acrobatique pour retomber sur l'aileron de ce sous-marin. Encore des points de style pour Jaker qui récupère sa 16ème étoile. Wow, Qu'est-ce que je fais là <rire> Et va donc pouvoir se retrouver face à Bowser pour la deuxième fois. Allez, Zéatir, on croit en toi. On encourage Zéatir dans le chat s'il vous plaît. J'ai failli décéder. Bon, si vous voulez. Moi je l'encourage. Et oui, ça passe, vous voyez, la force des encouragements. Zéatir qui a donc réussi à rattraper ce lapin par-delà la porte. Et va donc s'en servir pour passer cette porte étoile. Voilà, il a très bien réussi. Et va pouvoir accéder. Je vais regarder Zéatir. Donc coeur une bonne avance. Mais ça peut changer, ne l'oublions pas. Jekker qui. Trace sa voix et qui est bientôt arrivé au oh, deuxième buzzer. Manx attire, lui, il nage. C'est bien de nager. Est-ce qu'il va avoir les points de style que Jaker a eu avec sa petite pirouette acrobatique. Qui, j'imagine d'ailleurs, lui a peut-être perdu un brin de temps. Soit c'était prévu dans ce cas-là, tout va bien. Soit il a perdu un brin de temps, je crois. Bon, en attendant, Zatir n'arrive pas à monter sur sous-marin -sous alors que Jaker est déjà face au deuxième Bowser. J'aime bien son flot de commentaires. Jaker qui peut toujours potentiellement wow. faire un PB si jamais il se débrouille bien face à ses Bowser et ses BLG. J'ai été mauvais sur le premier Bowser, je suis mauvais sur le deuxième. Ouais, je suis mort. Ah, dommage, ça passe juste à côté de la bombe. Oui, alors physiquement, il est passé ils loin, mais... Euh... Ouh là, là c'est une mort triste une nette pour Jaker. Donc la inbox des bombes est très permissive, donc il même si ça paraissait loin, il était en fait plutôt près de réussir. Je Allez, ah le non, combat contre Bowser 2 qui cette fois peut donc sauter pour euh, faire pencher la plateforme l'arène de combat. Allez, Jaker qui va tenter. Oui, ça passe bien cette fois-ci, tout à fait, ça passe. Donc ça passe à la deuxième vie pour Jaker, qui malheureusement donc perd du temps par rapport à son PB. Il était un bon pace là, Jaker, ça aurait pu être un PB. Malheureusement, Pas certain datant. que ce soit toujours possible, mais ne sait-on jamais. Côté zéa vous pouvez voir encore une fois des strats plus agressifs que pour Jaker, avec ses... comment ça s'appelle C'est cette flip, je crois qui lui permettent d'escalader plus rapidement il saute toujours sur ce petit rebord. attire. il aime les petits rebords à gauche. Et il accède au combat. Donc, Jaker profite de collisions très bien gérées pour atteindre l'étage. Et ça, c'est mon run killer. Et c est, c est... va se lancer dans son premier BLG. Alors, qu'est-ce que le BLG Excuse Ça veut non, dire, si je fais pas de bêtises, backward long jump, et grosso modo, c'est un bug euh, qu'on utilise pour faire des sauts en longueur avec les fesses dans des pentes, pour <rire> pouvoir... Euh, c'est la tire qui donc termine Bowser. Pour pouvoir atteindre une très grande vitesse, et si notre vitesse, si on se débrouille bien, on a une vitesse suffisamment grande pour oh. traverser la porte qui nous attend plus loin, pour laquelle il faut un certain nombre d'étoiles. J'ai plutôt bien réussi le BLG pour une fois. Ah, ça passe pour Jaker, c'est bon, ça passe. Il en reste un, mais BLG a effectué, qui est cependant plus facile, car <rire> les escaliers sont ouais, infinis. Voilà, donc il a tout loisir de, de continuer. Le bien entendu, ou, il y arrive très vite en plus. Bravo Jaker. Merci. Mon deuxième mode de transport préféré. À la fidèle à lui-même. Une pépite. Eh, désolé, oh non, par contre, que je n'ai pas vu côté Zéatir, je ne crois pas. Non, il n'a pas encore atteint le premier BLG. Il y accède dès à présent. Wow, je Espérons pour lui que ça se passe bien. Ah. Et ça passe plutôt vite pour Zéatir. Zé bien, bien il, bien, il rattrape donc un peu de son retard sur Jaker. Comme d'hab, les BLG, oui, il maîtrise. Les escaliers, ce pas trop en problème pour lui. Et voyons voir le deuxième BLG. Des fois, ça l'est, mais en général, euh, il réussit vite. Quoi. En effet, le saut en arrière sans les mains, comme le précise Ayash, le BLG, dont euh, Jackie est triple champion de Bretagne, je crois. <rire> Et oh, Zatir qui malheureusement a été prêt dans son ascension. Mais si, c'est bon, ça passe. Pas de souci, Zatir donc, qui accède au dernier niveau. Il a eu du Jaker balle. ici qui choisit de la jouer safe et attend la plateforme. Les strates agressives de Zatir vont-elles lui permettre de remonter sur Jaker qui a pris de l'avance la... Mais rien n'est joué. Rien n'est joué. Ouais c'est tendu. Hein. Moi je sais qui a gagné mais... Zatir bon, donc qui s'élance dans ce niveau en regardant juste le replay comme ça, on va dire bientôt va gagner. Voilà, ça passe bien. Il y a encore trop d'inconnus pour nous deux. Et si je, je regarde pas ces splits, si je ne dis pas de bêtises, Jaker peut toujours PB. Je crois que Jaker compare avec son PB. Allez, on rentre dans le plus haut, Jaker. Oui, je peux toujours, c'est vrai. Allez, on y croit. Un bon combat pour Jaker. Et ça serait un PB. Je peux pas et faire un PB. Et le de flux où, qui me lâche à ce moment-là, non. <rire> non, quand même pas. Jaker a une connexion internet assez limitée, j'espère que c'est pas en train de... Oh, Zeatir C'est beau comment il est passé. Ça yes, y est, c'est revenu de mon côté. Zeatir, donc ici, qui fait une strat plus agressive. On avait, on avait pu voir uh, Jaker attendre la plateforme, lui, Zeatir s'élance euh, à l'aide de double jump et de, de air kick. Il cherche à attraper la queue de Bowser. Allez, prends-lui la queue à se foutre mal en train. Je n'ai pas vu si Jaker a déjà réussi à avoir une bombe ou pas. Non, pas encore. Je suis très mauvais Là, ça va sûrement. Pas... ça. ne passe pas. Ça ne passe pas ce jet pour Jaker. C'est dommage. J'ai bien peur que les portes du PB se soient fermées en cet instant. Oui. Les attire va arriver au combat lui aussi. Ah, je viens juste de réussir à la première bombe. Donc on... j'ai encore une bombe d'avance sur, enfin j'ai quand même une bombe d'avance sur lui. Quoi, mais... Deux bombes d'avance. Ok, donc je suis à ma troisième bombe quand lui commence. Voilà la bombe qui touche pour Jaker. De fait, je n'ai pas suivi son oh, début. Je ne sais pas si c'est la première ou deuxième touche. Je vois deux Tuppy beyblade sur Kim. Et ça devait être la première, vu à quel point celle-ci était permissive. Donc on est à deux bombes. Pour Jaker, Zéatir, toujours 0. La fin pour Jaker, potentiellement, s'il a réussi cette bombe. Ça m'a l'air pas mal. C'est dommage, légèrement à côté. Zéatir, encore un envoi à côté. Et Jaker non plus, ça ne passe pas il faut savoir que les bombes, les, les bombes son. sont assez permissives sauf pour la dernière du dernier Bowser donc en l'occurrence la phase où Jaker en est actuellement est qui est beaucoup beaucoup plus euh, tatillonne dirons-nous que, que les autres PV, hein, les vous pouvez le voir là Jaker qui a du mal sur cette dernière phase Jaker une bombe qui touche euh... oh bon moi ben, j'ai réussi passe bah, toujours pas pour oui, C'est frustrant de là. devoir terminer une run sur euh, quelque chose de précis comme ça. Ça touche encore pour Zeatir. Est-ce la deuxième ou la troisième bombe C'était la deuxième. Les deux runners à égalité. Jaker le tire. Oui, ça touche. On va a priori avoir une victoire de Zéatir. Oh deux la Le Jaker, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. Oui, oui, bah là c'est officiel, c'est moi qui ai gagné, mais... <rire> Et une mort malheureuse de Zéatir. Ah, c'est dommage. Pendant que Jaker a terminé avec un 27-42. Eh j'ai fini avec 5 vies, il a fini avec une. Enfin... Une belle prestation. Ah, pas encore fini. Avec malheureusement des petits endroits où ça a vraiment pas voulu passer. Y a pas On mourir. va prendre Jaker en enfin, commentaire son, mais... lorsque Zéatir aura triomphé. On prendra bien entendu Zéatir en commentaire à ce moment-là aussi. Et ça veut pas. Zatir n'est pas n'excellent pas dans la discipline olympique du lancer de bowser, j'en ai peur. Je n'ai pas excellé non plus là pour le coup. <rire> Allez, proche bombe là, ça devrait bien passer. Voilà. Allez, on rattrape la queue. Deuxième chance. Ouais, au final, cette traine était assez assez tendue. Ça a l'air hein. pas mal, ça passe pour cette deuxième bombe. Pour... Zéa bon, tire, excusez-moi. La troisième d'affilée, ça serait joli ça. Zéa on croit en toi. La dernière fois qu'on a cru en toi, ça s'est passé mieux que ça. Ne remercie pas. Et Bowser le fou en bas qui paralyse Mario, lui inflige des oh dégâts. Bêtise. Allez Zéa pas de bêtises, ni presque ne panique pas, ne panique, il faut que tu récupères la vie à gauche pour éviter a paniqué. ça ne l'encarde pas, c'est malheureux pour Zeatir, encore une mort sur Bowser, c'est dommage, nos runners étaient vraiment très proches l'un de l'autre, c'était à qui allait finir Bowser en premier, et Jaker a su saisir sa chance, là où Zeatir, un petit peu plus hasardeux, s'est retrouvé en très mauvaise posture, et doit encore recommencer ce Bowser un, un peu mal de. Allez, mal on encourage dans le chat, s'il vous plaît. Zéatire. Moi, dans cette run, j'ai eu du mal avec Bowser, mais d'habitude, ça va mieux que ça. Et Bowser 3 They est attire. vraiment compliqué par rapport. Enfin, la troisième phase de Bowser 3 est vraiment compliquée par rapport aux autres. pour ça le premier, là, il est réussi. Normalement, je l'ai réussi aussi pareil. Et... On a un Allez, s'il te plaît, de Ayash qui, je pense, si on lit entre les lignes, veut dire J'ai faim, dépêche-toi, s'il te plaît. Allez, la deuxième bombe qui passe. Allez, la dernière, Zéatir. Notre énergie est avec toi. Allez, on est content. Levez les bras pour Zéatir. Voilà, qui ne se fait pas avoir cette fois-ci par l'attaque de Bowser. Allez, t'es proche de la bombe, Zéatir. C'est ton moment. Tout le monde te regarde. Les yeux sont rivés sur... Bon, euh, personne ne regarde, en fait, tout va bien. T'inquiète pas, c'est pas grave. Bien joué Il oh me fait encore peur ce Zéatir. <rire> Allez Je suis peur du game of Ça World. va passer, ça passe, ça passe totalement. Oui, ça passe, bravo Zéatir Zéatir qui termine donc très bientôt la run et on va recevoir nos runners en commentaire. Il y a quatre minutes de différence alors qu'on était en même temps à la deuxième étoile, enfin au deuxième à la deuxième bombe du Bowser 3, c'est direct ce Qui visiblement euh, n'avait pas de micro pour euh, valider le container. Puis avec un temps approximatif de 31-20. Et bien ma foi, que d'émotions sur cette race. Je vais donc inviter nos deux runners à venir nous rejoindre. Il leur Hello. Hello. Bonsoir vous deux, plutôt. bonsoir plutôt. Oh, bonsoir. Je vais vous laisser oh. les commentaires, mais en gros... Alors, là, comme ça, à chaud, un petit avis oh. sur euh, votre run. Jaker, comment ça s'est passé pour toi Plutôt bien dans l'ensemble, mais dommage pour le Lapin et pour le Bowser 3. C'est malheureux, on, on t'a vu, étais, tu faisais vraiment une bonne run avant d'arriver au Lapin. Tu étais clairement en PB-Pace et tu étais à niveau de ton PB, si je ne dis pas de bêtises, au moment d'entrer le combat contre Bowser Ouais, c'est ça. <rire> C'était tout de même une prestation satisfaisante. Ouais, en plus j'ai fait deux gold sur deux étoiles, donc non, en vrai je suis content, c'est quand même juste dommage pour, pour le lapin qui a pas voulu passer la porte et pour Buzzer 3 sur lequel j'ai été un peu mauvais. <rire> c'est bon. Zéatir, bon. Catastrophique. <rire> Performance un petit peu plus mitigée, dirons-nous. Euh, non mais déjà dès le départ euh, à partir de la quatrième étoile c'était nul. <rire> j'ai failli mourir sur la quatrième étoile alors que c'est juste un saut à faire. <rire> Après euh, ça a été euh, l'enchaînement genre euh, le pingouin je l'ai coincé dans la pente et moi j'étais derrière donc je euh, pouvais rien faire. Ouais euh, vous avez vu tous les deux en grosse difficulté sur ce pingouin. Euh, pendant la glissade euh, je me suis j'ai pas eu assez de vitesse. Mais, mais c'était assez catastrophique de l'ensemble. Mon Bowser 3 était terrible. Genre, euh... et, pourtant, ouais. et pourtant, Bowser 3, le moment où tu as rattrapé Jaker, Jaker aussi en difficulté sur son Bowser 3, vous étiez au coude à coude, à chacun encore une touche à mettre. Et Jaker a su, a su saisir l'opportunité. Malheureusement, François Zatir, bon, c'est la mort qui t'a saisi. C'est voilà. autre chose. Quoi. Deux fois de deux. deux fois. <rire> bon, ah, moi, je suis mort une fois contre Bowser 3 aussi. Et en plus, euh, ouais. j'avais pas de split. C'est-à-dire que euh, je me suis rendu compte, juste quand on commençait à la race, que euh, ma touche pour split, et en fait, elle est sur euh, ma main de PS3 que j'utilise pour donner fusion. Et là, j'ai ma main de NGC. Et du coup, bah mon ah explique qui n'était pas configuré pour pouvoir split. On s'en est douté sur la fin, qu'on a vu le timer continuer un petit peu. Bon après c'est pas là, très, très gênant. j'ai dû faire un clic droit euh... split, je fait à la, à la mano. En tout cas c'était une race très intéressante à regarder je trouve. Vous avez On a fait des meilleures races entre nous. Hein. Alors, elle était tout de même satisfaisante moi je, je trouve. Ah, non. En vrai je suis, je suis plutôt content de, de, dans l'ensemble à part ces deux ces trucs là. Même l'escalier, j'ai pas trop galéré. Le deuxième, je l'ai réussi du premier coup, donc... Ouais, c'était très joli. T'enchaînes très vite. Moi, c'est l'inverse. C'est le premier escalier où je l'ai bien réussi. Et euh... c'est le deuxième où j'ai un peu plus galéré, mais pas trop. C'était tout de même raisonnable. Bon. Une belle race. On va arrêter là. Après, on dit au revoir, on conclut le stream, et, et voilà. Mais bon, l'idée c'était de vous montrer un petit peu tout ça, de mettre un peu de contenu sur la chaîne le temps que je prépare les prochaines vidéos, de vous dire de me suivre sur Twitch si vous aimez bien le speedrun, et puis de passer une bonne journée, une bonne semaine, je sais pas quand est-ce que vous verrez ça, et à bientôt, tchuss